Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis toujours à Santa Cruz ici, place d'Espagna. Donc dans cette vidéo je voudrais vous parler de, du nombre d'heures que vous devez trader pour arriver à gagner euh, suffisamment en bourse. Et bien contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas nécessaire, nécessaire de passer toute une journée devant les écrans. Si vous tradez deux heures par jour, vous arriverez à avoir de très très bons résultats euh, en trading, si vous avez bien sûr une bonne méthode. Et pour avoir un maximum d'opportunités, eh bien, bien sûr, c'est le scalping qui vous donnera des opportunités, disons toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, si vous avez une méthode efficace. Donc au plus court euh, seront vos, vos, vos points de référence, donc euh, l'unité de temps sur laquelle euh, vous tradez. Et eh bien au plus d'opportunités, vous trouverez si vous suivez donc, euh, une méthode efficace et faite pour euh, ce type de trading. Donc c'est du scalping c'est la, la méthodologie que je préfère, c'est ce qui vous donne euh, euh, des taux de réussite de l'ordre de 95% de trades gagnants. Donc euh, si vous avez vraiment euh, une méthode efficace, si vous arrivez à maîtriser parfaitement une méthode de scalping, eh bien, euh, vous avez la garantie euh, d'arriver à de bons résultats. Après, ce n'est plus qu'avoir la patience, la sérénité, de savoir attendre le bon moment mais vous avez un, une fenêtre d'ouverture je dirais toutes les, toutes les 10, toutes les 15 minutes donc pas la peine de passer une journée entière, euh, si vous passez deux heures vous aurez suffisamment euh, d'opportunités durant ces deux heures, vous vous concentrez durant ces deux heures et vous gagnerez très bien votre vie en trading en faisant du scalping donc simplement euh, sur euh, par exemple le DAX comme je l'ai recommandé dans la vidéo précédente. Donc inutile de, de perdre votre temps à passer une journée entière. Donc si vous tradez deux heures par jour avec une bonne méthode de scalping, eh bien vous aurez des bonnes opportunités euh, qui seront plus que suffisantes pour arriver à avoir de bons résultats. Donc c'est ce que je vous recommande, essayez de trouver une bonne... Euh, une bonne méthode, euh, de la discipline également, c'est ce que j'enseigne dans ma formation au scalping. Si vous cherchez une méthode efficace euh, qui vous permet de démarrer de zéro parce qu'il n'est pas nécessaire euh, d'avoir euh, déjà des connaissances au départ ni des diplômes pour arriver à de bons résultats, eh bien, euh, vous verrez que c'est tout à fait possible. Euh, J'ai créé donc ma formation au scalping pour les débutants et pour les personnes déjà expérimentées aussi qui ont essayé d'autres méthodes et qui n'arrivent pas à de bons résultats. Et si vous regardez les avis de mes étudiants, je pense que vous serez convaincu que ma formation pourrait probablement vous convenir à vous aussi. Donc vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations, vous en avez un également en dessous de cette vidéo. Vous pouvez payer en plusieurs fois, donc euh, je pense que j'ai mis toutes les conditions pour permettre à un maximum de personnes d'arriver à des bons résultats en scalping, en trading, en ne tradant que 2 heures par jour. Voilà je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos abonnez-vous ici en dessous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis euh, lorsque je publie une nouvelle vidéo. Si vous aimez mes vidéos et bien mettez un, un pouce bleu et ainsi ça me fera plaisir et partagez la vidéo, ainsi ça m'encouragera à faire plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt, au revoir.